J'ai portable de Franck, c'est normal. Tout tout, va très mal. Tout va mal. Aujourd'hui, on n'est plus avec Franck. Il est mort. Il est en garde à Il est en GAV. Il y a des tueurs qui sont arrivés. Les est 31 octobre là. C'est bientôt. Ils arrivent. On va rencontrer chez des tueurs, On va les récupérer Franck. A plus. Clonture. Il est sorti de GAV. Là, il est avec nous. Impression. Il est parti comme ça. Reviens, c'est mon frère. Comment t'accélères sans euh, pédaler? Tu vois ça là? Ouais, tu tournes. Vas-y. Je vais être déçu quand même. Pas besoin de pédaler. Hein. <rire> ah, ça y va, il va J'ai même pas eu le temps de filmer. Il me dit Ouais, filme mon dieu, il se fait rouler dessus par une voiture, ça tourne mal. l'explication ah J'ai eu peur des feuilles non, fais... dans le vent. Ça m'a fait trop peur. <rire> Donc, en fait, parce que du coup, là, ça a pas trop de sens. Là, on part vous faire un petit vlog euh, au pex, Parcours, mes cheveux qui partent en couille dans le vent. Euh, ouais, du coup, on part vous tourner ça. Il fait super froid, c'est la galère. Ça va, t'es pas trop en PLS avec ton short Il est en PLS. <rire> du coup, là, on est en route. Euh, on va aller à un petit spot sympa pour vous le montrer. Let's go. OMG, on danse au milieu de la route. Ça tourne mal, explication. Si je meurs, c'est pour les vues. <rire> c'est le parcours. Ging. On verra rien du tout à l'image, mais bon, c'est grave. Waouh, waouh, waouh, waouh. Mon dieu, que va-t-il faire? Waouh, oh my god, baby, a really triple. Cool. A few moments later. Oh merde. Mais t'es con. Mais t'es un baiser. <rire> Sébastien, t'es beau et séduisant. Allez gangster parti pour l'escalade euh, Ouais les gars on vient de... Ben, en fait on voit rien du tout à la caméra mais En gros on vient euh... de rentrer vers l'endroit et en fait il fait hyper noir et du coup on a un petit peu peur C'est des squatteurs d'habitude C'est un peu interdit comme endroit donc voilà quoi Souvent y a personne Vas-y saute Aïe aïe aïe les potes ça y est on y est On sent le petit spot Donc là vous voyez Bah c'est l'autoroute On connaît sur le grand On nous voit même pas gros Désolé les gars pour la qualité de vidéo mais en fait On est vraiment dans le noir. Et bah les couilles Vas-y bah les couilles Voilà le petit sep en face de l'autoroute On a vraiment une belle route. C'est assez reposant, j'ai entendu une souris faire, c'était un rat, je sais pas si le bruit il était vraiment fort. <rire> on va faire mourir, on va se faire coucher, la peste. On le cancer, déjà qu'on a eu le cancer, il envie juste Bon bah du coup, voilà, c'est un mini-blog vite fait pour montrer ce spot qui était plutôt sympa. Puis euh. On va de s'échapper en fait, on en a fait, coup parce que il a commencé à avoir beaucoup de bruit de rats. Donc, et je pense que je ne les pas dans la, dans la vidéo. On avait un mec couvert devant un truc et en train de le graver. Comment t'arrives, les échitaille Ouais, j'ai cru qu'il à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de bruit de rats qui se rapprochaient. Et euh, tellement il gros, on entendait les branches qui commençaient à craquer. Donc, euh, vraiment, on a bougé. Je sais comment ouais. on l'a dit ici, il y a des squatters. Merci pour la caméra qui a complètement volé. Et euh, franchement, c'est chaud. Et en plus j'ai vraiment les doigts gelés là Je sais pas si ça se voit mais ils sont vraiment rouges comparé à ma tête J'ai vraiment trop mal Eh hey, je suis mort On a recouru <rire> Parce qu'il y a un mec qui sortait de, de là où on sortait Derrière nous Donc tu sais, il m'a tapé sur le bras comme ça là Il m'a fait je me suis retourné Et, je l'ai vu on a commencé à courir <rire> C'est vraiment une vidéo de merde Ça fait cool. que fuir les dangers non, mais genre, vraiment, le type il avait vraiment une allure chelou. Hein, donc, euh, franchement, c'est chelou. Mais il avait quoi dans les bras C'était quoi ah, C'était un... un chien Je <rire> crois qu'il avait un chien. Bah, du coup, on rentre. Oh là, c'est fait trop froid.